Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui, euh, maintenant que j'ai plus ou moins digéré, ça fait déjà plus de deux mois, nous allons parler de qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un proche qui décède à la maison. Donc, euh, je pense que vous le savez, euh, ma maman est décédée mi-janvier, mi pas mi-janvier, mi elle avait un cancer des ovaires qui s'est très vite propagée un peu partout, et très vite du coup, elle, elle s'est vue en cancer phase terminale, et, et voilà. Donc elle était au courant qu'elle allait mourir, moi aussi, on m'avait mise au courant, et du coup, euh, je savais que j'allais avoir à un moment donné un appel euh, pour me prévenir de vite revenir en Belgique, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, selon ses souhaits, elle ne voulait pas aller dans un hôpital, du coup, elle est décédée chez elle. Donc voilà, d'où la vidéo euh, un peu précise, c'est comment faire lorsqu'un proche décède à la maison, quels sont concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, on est très perdu euh, au moment où on nous dit, voilà, elle est décédée. Euh, ça fait très vite bizarre, déjà on est submergé par l'émotion, mais à la fois il y a l'adrénaline. Euh, moi je me souviens, j'étais à moitié endormie sur le canapé, je me suis réveillée, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je dois faire euh, Donc quelles sont les premières étapes à faire Donc moi j'avais la chance d'avoir l'infirmier, euh, si vous le découvrez donc, que la personne est décédée, faites venir l'infirmier qui s'occupait d'elle, mais aussi il faut appeler le médecin pour qu'il vienne constater le décès, mettre une heure l'heure de décès, et faire un petit papier qui sera très important après. Ensuite, euh, il faut appeler les pompes funèbres. Euh, et en même temps, on peut aussi évidemment commencer à prévenir les proches euh, s'ils n'ont pas déjà été prévenus. En général, euh, ils, sont déjà, ils sont déjà passés la veille, ou ils sont déjà au courant que on les a déjà prévenus avant. Et donc, quand c'est le moment, c'est l'instant. En même temps que vous appelez le, le, le médecin, appelez aussi ben, s'il y a d'autres enfants, s'il y a les frères et sœurs, les parents, voilà. Donc, euh, normalement, euh, c'est les pompes funèbres, en tout cas en Belgique c'était comme ça, euh, ce sont les pompes funèbres qui vont prévenir la sécurité sociale et euh, les instances en fait, euh, euh, ils vont prendre la carte d'identité et ils vont... Euh, avec le papier du médecin qui certifie le décès. Ils vont donner tout ça à la commune, à la mairie, pour euh, faire que ce soit considéré comme décédé. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Bref. Mais sinon, si ce n'est pas fait par le, les ponts funèbres, c'est à vous de le faire aussi, de contacter, de voir quel formulaire il faut remplir. Ça va dépendre de la France, de, du pays où vous êtes. Mais bon, voilà, il faut... Euh, prévenir la sécurité sociale et l'état que la personne est décédée très très vite ensuite, euh, en même temps que vous allez appeler les pompes funèbres vous allez évidemment préparer l'enterrement, les, les funérailles et donc c'est là que c'est très important Donc il y, aura, il y a une autre vidéo qui est aussi prête euh, qui va vous donner justement comment préparer le décès ou l'après-décès donc normalement vous avez les dernières volontés et donc vous savez, si la personne souhaitait être Incinérée, enterré, si elle veut être enterrée, dans quelle, euh, si elle veut euh, être mise dans un, un mausolée ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'elle veut exactement, cette personne Pareil pour l'incinération, si elle veut une plaque, etc. Euh, si vous avez aussi des musiques, c'est toujours bien, parce que là on se retrouve à se dire, il faut choisir des musiques. On n'est pas du tout dans le mood, vous voyez, euh, c'est très compliqué. Euh, et donc vous devez choisir un cercueil, c'est des trucs... On, on s'imagine jamais qu'un jour on va choisir un cercueil pour quelqu'un, c'est très bizarre. Euh, ça se fait le jour même de. Enfin, je l'ai fait, elle est décédée le matin à 4h du 5h du matin. À midi, je choisissais le cercueil, c'est très très très bizarre. C'est très tout se passe très très vite. Et euh, heureusement que j'avais j'étais la seule enfant pour elle. Et euh, j'avais ses sœurs qui m'ont aidée parce que j'étais totalement perturbée. Je, <rire> bref. Ensuite, euh, évidemment, vous allez penser aussi aux fleurs à faire amener euh, à la salle s'il y a un funéraire. Oui, justement, vous allez aussi dire si euh, il y a la, salle, la, la veillée, où est-ce que ça se passe, si c'est chez la personne ou pas. Là, en temps de Covid, c'était pas chez la personne, c'était forcément en centre surveillé. Et c'était maximum 2 heures avec maximum 5 personnes. Enfin, il fallait régler du coup, appeler tout le monde, tu peux venir, tu peux pas venir. 15 personnes maximum pour l'enterrement, enfin, c'était... bref... Du coup, gérer les fleurs, penser à garder les tickets pour les fleurs, pour après. Ensuite, annuler, ça c'est venu un peu au Kung Goutte, tout d'un coup le kiné est venu, ah ben non, elle est décédée donc plus besoin. Donc du coup, on a vite pensé à. Vite regarder s'il y avait d'autres personnes qui devaient venir dans la semaine l'aide à domicile si elle avait une aide à domicile euh, donc le kiné le psychologue etc parce qu'en général les personnes qui sont euh, atteintes d'une maladie grave et qui en phase terminale ont beaucoup de choses ils ont des sophrologues ils ont des kinés ils ont donc il faut penser à annuler tous ces rendez-vous le CPS qui vient aider bref tout ça Ensuite, euh, oui, euh, d'ailleurs, les pompes funèbres, regardez d'abord s'il y a une assurance obsèque, parce que non, tout est pris en compte et ils disent quelles pompes funèbres il faut appeler. J'avais oublié ça. Et donc, le 1, on a dit appeler le médecin. 2, les pompes funèbres. Prévenir les proches aussi. 3, euh, organiser les funérailles selon les dernières volontés. 5, c'était les, les fleurs et avec les tickets. 6, c'est annuler tous les rendez-vous qui devaient arriver. 7, euh, prévenir les, la sécurité sociale et euh, la commune. 8. Euh, les assurances obsèques, s'il y en a ou pas. 9. S'occuper des animaux de compag compagnie et des plantes. Tout ça, en fait, vous faites ça le même jour. c'est Dans les 24 voire maximum 48 heures, vous vous occupez de tout ça. Les animaux, qui va reprendre les animaux. Les plantes, pareil, si vous les considérez comme des animaux, que vous ne voulez pas qu'elles meurent. Donc voilà. Ensuite, euh, 10, ça va être de préparer le discours euh, pour les funérailles. Euh, parce que si vous vous occupez de toutes ces étapes-là, c'est que vous êtes la personne la plus... Euh, soit vous êtes l'héritier direct ou vous êtes la personne la plus proche. Donc vous allez forcément essayer de faire un discours. Et donc vous allez commencer, vous avez 3-4 jours en général, avant l'enterrement. Donc vous allez commencer à gamberger, ne pas dormir. De toute façon, vous n'allez pas dormir. Et ça va vous permettre d'écrire le discours et... Le dernier point, c'est de vivre son deuil. Autorisez-vous de pleurer. Euh, nous, on pleurait plein de fois. On a regardé, du coup, ben, on était dans l'appartement, évidemment. Et euh, c'est assez bizarre, parce que, évidemment, c'est très triste. Et à la fois, c'est le moment de retrouver la famille, et de redécouvrir des... qui était la personne, de redécouvrir des souvenirs, peut-être des souvenirs communs ou non. Moi, j'ai une petite expérience un peu bizarre, puisque... J'ai pas vécu avec ma mère et du coup je ne connaissais pas beaucoup ma mère et donc ça m'a permis de la connaître un peu plus euh, donc voilà et de retrouver mes tantes de louer, nouer des liens plus forts avec mes tantes donc ses sœurs. Euh, le moment le plus dur c'est d'en prévenir les proches. Euh, ça a été de prévenir ma grand-mère euh, donc la maman de ma mère la maman de ma mère elle est aussi en cancer, phase terminale. Il ne savait pas qui allait mourir euh, en premier. Et euh, elle est sourde. Et avec le Covid, on ne peut pas aller la voir. Elle est surveillée. Et du coup, j'ai dû lui envoyer un message pour le prévenir du décès de sa fille. Et je pense que c'est le message le plus difficile que j'ai dû envoyer de toute ma vie. D'annoncer... J'ai envie de pleurer d'annoncer à une maman que son enfant est décédé. Et ça, c'était très difficile. Bref. Et voilà. Et donc voilà, c'est ce qu'il faut faire dans les 24-48 premières heures. Et courage, en tout cas, si vous êtes dans le cas. Euh, après, ça, si vous n'êtes pas dans le cas, ben, ça vous permet de... pas de démystifier, mais de vous rendre compte quelles sont les, les étapes. À faire. Euh, je pense que c'est tout ce que j'ai fait. J'ai écrit ça hier, donc ça fait il y a deux mois. J'ai peut-être oublié une étape. Si c'est le cas, c'est pas si important que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre en dessous euh, si vous avez vécu une euh, expérience différente. Euh, je l'ai eu pour ma grand-mère et pour ma tante, mon autre grand-mère. Et, euh, et ma, pas ma tante, ma, ma mère. Donc euh, ma grand-mère, c'était pareil. Elle est décédée aussi d'un cancer à la maison. Et euh, donc ça, c'était ma une de mes tantes qui s'occupait d'elle. Et euh, mais j'étais été la voir aussi, euh, c'est très, très difficile aussi de voir euh, une personne qui est en train de mourir, donc euh, je, les deux étaient dans le coma, c'est des personnes, on sent qu'ils ne sont plus là, et à la fois ils sont encore là, ce qu'ils nous entendent, ils savent qu'on est là, et, euh, et tous les deux sont décédés dans la nuit où je les ai vus, ils attendaient que j'arrive en fait, et c'est très très difficile, <rire> bref. Euh, donc voilà, ça peut être, euh, c'est pas une vidéo gay, mais à la fois ça peut vous aider à voir plus clair de qu'est-ce qu'on doit faire. Donc voilà, il y, aura, il y a une autre vidéo sur justement comment préparer le décès, elle arrive la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, à très vite, au revoir.